C'est une scène, putain. Ok bon, on s'en va. Ciao ciao Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui euh, l'objectif un roof gap qu'on a repéré il y a quelques temps et euh, le truc c'est que l'atterrissage c'est sur le toit d'une banque et il n'y a aucun moyen de redescendre à part de redescendre en rappel avec une corde donc là on va essayer de s'entraîner un petit peu à voir comment on la met comment on descend rapidement parce que l'idée c'est de faire le truc de manière sécurisée et du coup faut le préparer. Bon on vous rappelle aussi qu'on a sorti une nouvelle collection. c'est la réédition de notre collection Tag. donc il y a trois nouveaux t-shirts et un bonnet. Si jamais vous voulez en profiter, le lien de notre site est en description de cette vidéo. essayer la technique de la corde pour voir si c'est possible en fait de bah, juste descendre euh, déjà rien que 1 mètre ce serait pas mal avant de s'attaquer à un truc qui fait 4 étages <rire> Bonjour Bonjour on, on teste juste un truc d'escalade on a pour euh, genre quatre minutes et après on s'en va Ok ok bah juste on. c'est interdit normalement. Bah on s'en va, on s'en va, on file. Mais... Euh... C'est une maison de retraite et ouais, t'arrives ouais, quoi que ce soit. Euh... Ouais je suis où C'était hyper vif, je pensais qu'on aurait... avait au moins genre 5 minutes. Euh... Avec moi ça passe Je pensais que c'était plus simple Mais en fait la corde elle est bien fine Et du coup tu la sens direct quoi Genre dès les premiers mètres on va se dire Oh putain ça chauffe quoi En vrai ouais. ça fait peur hein, de savoir qu'il y a deux oiseaux là qui vont être dans le vide avec une corde Et ils peuvent lâcher et wouhou Gros plat Mais on s'entraîne avant Du coup c'est pour ça que ça marche à chaque fois hein. On a fait des tests avec la corde On est plutôt serein. Mais euh, moi pour l'instant où je suis pas trop serein c'est le roufga Donc avec Flo là on va aller se chauffer on va aller en faire un autre ça Ouais. Ah c'est stylé Je suis devant un roof gap là. Ça doit faire deux ans que j'en ai pas fait. Et je crois, que, je crois que ça va partir. On va le faire avec Romain. Ça fait longtemps aussi, l'on n'a pas fait. Donc ça, va faire, ouais. ça va faire plaisir en vrai. C'est ça. Allez. Ça part, les gars. Ça part 3 2 1 go Oh mec. Oh mais pas que n'importe quoi. 3 2 1 go Oh, est... oh oui, mais il est tout petit en vrai C'est minuscule en fait Bonjour gars, euh... On s'en va, on s'en va Ah bah a un bébé qui dort ah, ben, on nous... Pardon, désolé. désolé Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça me refaire avec Romain là c'est vraiment incroyable. Pourquoi la petite pression de. ça fait longtemps que j'ai pas fait de roof gap. Oh là là, ça fait du bien De base on devait aller faire un roof gap de 17, mais Mathieu il nous a dit attendez j'ai envie d'aller voir un truc. Et apparemment on peut cliff d'un bâtiment dans une piscine. Il y a une énorme cave en fait. T'es chez moi Oh Mon oh, petit chiffre ça arrive, ça oui. Ok T'as touché Ouais Joke Ouais, ça sert à rien de rester plus longtemps <rire> Il remis en jambe le sanglier J'ai la corde dans le sac là On va monter déjà, voir le voir le départ voir le, voir le saut et puis bah euh, voilà le like, hein ouais, like. T'as peur un peu pour le saut ou quoi Ouais le saut ouais un peu quand même bah, euh, Là tout à l'heure j'en ai fait un et euh, l'élan j'ai pas trop trop kiffé mais euh, je me dis que euh, ça passe parce que c'est juste ça fait longtemps en fait que j'en ai pas fait La montée c'est par des balcons donc il faut qu'il n'y ait personne au balcon, sinon c'est mission fail. Et une fois qu'on est là-haut, bah let's go. On se tire. Tu vois, là, il y a la poudre qui revient là. On la, on la passe là, dans le petit trou. Oui. Et après, on la tire, tac, tac, de, ouais, de, de chaque côté. Je viens de monter avec euh, Romain. Et il y a une petite marche à l'envoi. Donc c'est un truc à prendre en compte. Et le saut c'est ça. Ouais. Non, faut le faire là. On va le faire là. C'est mouillé Voyons. Ouais, Faut courir faire le truc. Non, mais ça se fait. Je fais un élan OK Vas-y, 3, 2, 1 crème. Yes, c'est crème. Vas-y, on voit le sac. Allez, Romain. 1, 2, 3 et pam. Ok. T as vu où j'ai atterri Oh, c'est insane, putain! Yes! Oh oh Allez, viens! Yes! Viens. yes putain. On l'a fait tous les deux, ça s'est trop bien passé! C'est quand même un 16 pieds donc c'est pas rien! Et là, on va installer notre corde pour descendre en rappel. C'est la partie la plus compliquée parce qu'on n'a jamais fait ça, descendre avec une corde un peu à l'arrache là. Mais ça devrait le faire, je vais aller les aider. Avec le mur? On se fait un peu parce qu'il y a pas mal de gens qui ont vu du coup ça se trouve On s'est fait niquer ouais. Allez mec Fais-le maintenant Yes Je tiens un peu la corde pour les aider là. Yes. Yes. <rire> Dernière <rire> étape. Dernière étape. Oh putain. Attention. Oh putain. Yes. Ouais oh, la fumée oh, je casse Putain énorme comme mission Ça fait bien plaisir Le plan s'est déroulé parfaitement maintenant On se casse Hop, on est là, là. Oh. Allez faut courir oh, est bien, est bien, est Il y a quelqu'un qui a voulu nous arrêter Et malheureusement il a eu la Mais moi je me suis barré parce que j'ai les plans de drone et tout. Au bon, moins j'essaye plein de clips. Allez y tu viens pas Gros dans lope mec C'est Vas-y D'un de ouf là Qu'est-ce que vous faites là-haut On fait du parcours Ouais mais là c'est privé aussi, vous avez rien à faire Ok on s'en va En fait on venait, on faisait juste le saut Je suis d'accord mais vous avez rien à faire, c'est privé Si vous cassez la gueule ici Ciao, ciao Bon, là on arrive à une étape, quand on se fait niquer comme ça, bah, faut il faut qu'il y en ait un qui se barre. Mais au moins, il peut planquer les cartes SD. Hop, planquer la carte SD dans un petit autocollant. C'est bon, un deuxième qui a survécu. C'est chaud, c'est très très chaud. En fait, euh, on est, bah, quand on est tous descendus, après on est parti, on, on est parti à trois avec Mathieu et Flo. Mais le problème c'est que Vlado il s'est fait choper. Du coup et bah, on a dû retourner. Euh, moi je suis retourné avec Mathieu voir les mecs justement, et pour euh, bah, voir avec Vlado, voir si on, bah, on pouvait négocier etc. Et en fait on est arrivé. Et Mathieu, il a fait à Vlado, on se casse, on se casse, on se casse. Et du coup, on est tous les trois partis en courant, sauf que les deux sont partis dans un sens, moi dans l'autre. Mais par contre, du coup, bah les deux autres, je sais pas où ils sont. Vlado et, euh, et Mathieu, là. J'espère qu'ils se sont pas fait péta parce que s'ils se sont fait péter, On est à, à l'appart, on rentre à pied. Bah, conduis Romain. Ils rentrent à pied Moi, bah, du ouais. coup, c'est bon, ils sont barrés. Du coup, nous, avec Romain, on, on va rentrer en voiture et eux, ils rentrent à pied, parce que c'est pas très loin de l'appart à mon peuple. Wouah Ce genre d'escape, les gars. Bon, normalement, on s'arrête et on explique un peu. Mais là, je sais pas, j'avais envie de courir Non ah, mais surtout, il était grave agressif mec Ouais Il commençait à me pousser et tout Moi, je prenais juste une vidéo, j'ai rien demandé Putain, du coup, il vaut mieux courir comme ça, ça évite de gueuler Ça de ouais. faire venir à les flics pour rien en plus De ouf Tout le monde allait se déplacer pour rien, on a rien dégradé Voilà Oh, ça fait plaisir oh, je suis trop content Ça fait longtemps que j'avais pas partagé un gros gap avec Romain Ouh, ça fait du bien Bon On se retrouve pour une prochaine session Ciao <laughs>